je fais cette petite vidéo pour pousser un coup de gueule je viens de lire un truc tout à fait révoltant dans le Robert encyclopédique alors oui je vous entends déjà euh, euh nid, nid, y a rien de révoltant dans Robert encyclopédique bah vous allez voir que si moi j'étais comme vous je pensais que c'était un dictionnaire sérieux grand public familial hein, et puis un truc pour s'instruire pas euh, l'intégrale des grosses têtes bah vous allez voir qu'on s'est bien foiré et justement, pour mesurer un peu le niveau, il faut aller dans l'épée. Écoutez-moi ça. William Prout. <rire> Chim non mais, non mais c'est absolument révoltant. Chimiste et médecin britannique. Alors là, ils nous mettent des dates de naissance et de mort pour faire comme si c'était vrai, mais personne n'est dupe. William Prout, il émit... L'hypothèse selon laquelle les masses des éléments chimiques représenteraient des multiples entiers de celles de l'hydrogène. Vous avez compris ouais, mais attendez, c'est pas fini. Il établit également la présence d'acide chlorhydrique dans le suc gastrique. Et ben voilà Bravo <rire> Pff, hein, Et ça, ça fait marrer l'équipe du Robert. Parce que ça, ils le font exprès. Ils le font exprès ça C'est sûr C'est complètement sûr Les mecs se font tellement chier pendant la rédaction du dictionnaire qu'à un moment, ben, ils ont envie de se lâcher. William Prout et eh ben voilà Non mais ce sera quoi la prochaine fois San couille Non mais on va où là C'est ça que j'ai à dire à monsieur à l'arrêt. À l'arrêt du cul Évidemment Oh bon on en est De toute façon, dès leur nom, il y a un problème. Ça s'appelle le Robert. Le Robert Et leurs locaux, leurs locaux, c'est un R en train de péter Et les mecs essaient de nous faire avaler que ce truc est sérieux Mais ils se foutent de la gueule du monde Donc c'est ça, moi, mon message Il est simple, il est très simple. Si vous voulez un dictionnaire sérieux, bah vous allez voir du côté de la concurrence. Et puis si vous voulez faire marrer les gosses pendant toute la scolaire, et bah vous leur payez le Robert Hein, pipi, caca, prout Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire.